Quoi Tu fais encore tes bases avec des torches Enlève-moi ça directement, c'est éclaté au sol Ah bah, en parlant de sol <rire> Tu me prends ça, je veux plus voir En plus, le feu près du bois, c'est ultra dangereux Regarde la technologie, comment c'est bien mieux Ces ampoules LED, pour 20 20€ Même pas sur Amazon hein. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique Est-ce que ça éclaire pas bien Ton intérieur, tout bien éclairé Comme il faut, là, c'est quand même plutôt sympa quoi. Allez, salut à toutes et à tous les amis J'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Sons of the Forest Petite vidéo bonus, parce que je voulais... Vraiment parler de cette nouvelle fonctionnalité. Forcément, vous en avez quand même beaucoup entendu parler. Vous êtes probablement beaucoup amusé justement avec cette nouvelle fonctionnalité qui est les panneaux solaires et les ampoules. Mais c'est une fonctionnalité qui non seulement va ajouter de nouvelles possibilités à l'avenir, évidemment, ça c'est clair. Mais déjà là, avec le peu qu'on a, on peut faire pas mal de petites choses et c'est super intéressant. C'est à ne pas négliger. C'est pour ça, c'est très important de pouvoir maîtriser dès maintenant euh, le système de fil électrique et de panneaux solaires. Donc pour vous remontrer. Les nouveautés c'est ça, c'est qu'on peut poser ce fameux Fil, on peut le poser absolument Sur tous les troncs d'arbres, peu importe S'ils sont vers le haut, vers le bas Ou en diagonale <rire> Tu m'as fait peur toi, merci madame Tu es charmante, ah pardon j'ai oublié de te rhabiller À noter également que j'ai constaté qu'on peut poser Le fil sur les bâtons, en gros si tu poses Un bâton, paf a la verticale, et eh bien tu peux poser du fil dessus Sauf que pour le moment ça ne sert à rien On peut pas faire passer le fil par terre On peut pas non plus poser des ampoules Malheureusement sur le bâton Mais sachez que c'est possible de poser du fil dessus Peut-être qu'à l'avenir justement on va pouvoir faire plus de choses avec En tout cas voilà tout ce que vous pouvez faire Vous pouvez faire même des lampadaires à l'extérieur C'est vrai qu'on peut pas non plus faire encore énormément de choses Malheureusement Pardon ça va Oh tu me prends des bûches directement et tu vas me faire le support pour le panneau solaire. Tu as différentes possibilités, mais bon, c'est pas non plus illimité. Hein. Donc ça, c'est toi qui vois si tu veux le faire haut comme ça ou si tu veux que ce soit un peu plus abaissé. Par exemple, sur mon toit, tu vois que ça a à peu près cette inclinaison-là. Mais tu peux également constater ici que j'ai réduit l'inclinaison. Tu prends ta plus belle hache et tu vas me tailler ta bûche à la hauteur que tu veux. Donc soit ici, soit ici, peut-être même ici, ça peut être, ça peut être sympa ça. Hop une fois ceci fait et eh bien du coup on va ramener ça vers le bas Sachant que tu peux vraiment le mettre même plaqué au sol hein, si jamais hein. Quand je dis plaqué au sol c'est à dire que tu vas faire un petit carré Le seul problème comme tu peux le voir c'est que ça demande un peu plus de bois Donc soit tu me fais un truc au sol comme ça ou soit tu me fais un truc un peu incliné Donc là c'est pareil tu casses en deux tes planches Je saurais même pas te dire c'est quoi le plus économique <rire> Une fois ceci fait tu peux t'équiper en haut à droite de tes panneaux solaires Que tu as trouvé du coup dans la caverne là où il y a l'imprimante 3D Et tu me places ça Pour le moment il n'y a pas d'autre moyen Mais pour relier le système électrique Les fils il va falloir utiliser des troncs de bois Tu peux déjà commencer à faire ton lampadaire Hop tu peux le mettre comme ça vers le haut Tu viens prendre un petit bout de bois Tu vas le placer juste ici en dessous Hop et tu relèves le tronc. Tu as déjà la première base pour ton lampadaire. A toi de voir si tu veux faire un lampadaire classique, tu peux également faire un lampadaire double. Là c'est pareil tu prends un plus petit bout de bois ce qui va te permettre de redresser le tronc principal. Et là tu as ton lampadaire double. Tu t'équipes de ta bobine de fil, tu relies à partir du panneau solaire sur tous les troncs que tu as placés précédemment ensuite vers le haut et enfin sur les tronçons juste là haut et enfin tu n'as plus qu'à mettre tes ampoules. Une ici Et une là Mais comme tu peux le voir Les troncs de support sont beaucoup trop grands malheureusement Tu vas me faire une meilleure découpe Ah Qu'est-ce que ça vient faire là ça Il euh, y en a un autre hein, Virginia hein, si jamais hein Donc tu me prends un petit morceau Tu viens me le mettre en support en dessous Là, c'est absolument parfait. C'est idéal pour placer le fameux fil et l'ampoule. Et là, on la voit. Là, tu vas essayer d'allumer les lumières. Mais comme tu peux le constater, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais aussi placer l'ampoule de ce côté-là. Tac. Et si je l'allume, tu vois, ça ne fonctionne pas. Comment se fait-ce Et eh bien, si tu regardes bien, tu as bien relié tous les câbles comme il fallait. Tac, tac, tac, tac. Mais là, il y a un petit problème. C'est bien beau d'avoir mis ton câble jusqu'ici. Mais si tu regardes bien le câble du panneau solaire. Eh ben, il est pas relié. Et eh bien c'est très simple, il faut le relier ici. Tout simplement. C'est logique et maintenant tu peux allumer. Et voilà, c'est magnifique la lumière fuit. Donc c'est vraiment simple mais en même temps, faut pas passer à côté de quoi que ce soit parce que ça peut aller très vite de faire une erreur et de se retrouver un peu bloqué. Tu vois tout bêtement, il fallait juste vraiment mettre un câble ici. En fait, c'est là où il y a le câble jaune tout simplement. Après c'est un peu logique. Là où il y a le câble jaune, tu sais que c'est le câble évidemment de, euh, du panneau solaire. Alors, tu peux aussi donc le relier ici et ça t'aurait demandé deux câbles supplémentaires. Donc là au moins t'es tranquille. Donc voilà, t'as le lampadaire version simple, t'as le lampadaire version double. Et puis comme les panneaux solaires c'est super et que c'est écologique, et eh bah ben, je me suis dit autant faire des lampadaires x4 Donc tu fais ça des quatre côtés. Alors ce qui est vraiment dommage pour le moment comme dit, c'est que les troncs franchement c'est pas très sexy quoi. Hein. C'est vraiment pas très sexy donc j'espère. Euh, par les prochaines mises à jour qu'on pourra Camoufler euh, le fil, ce serait vraiment super En tout cas pour euh, l'extérieur Pour l'intérieur ça passe, mais pour l'extérieur C'est vrai que c'est un petit peu terrible de voir ça Il y a toujours moyen d'aménager, mais c'est un petit peu chiant quoi. Tiens regardez mon petit coin de vie Là ici c'est sympa, hein on aime bien se poser avec Virginia et Kelvin, on réfléchit au sens de la vie Devant les cadavres de Torque. Pour l'intérieur c'est absolument pareil, alors comment j'ai fait Pour avoir les, les ampoules juste en bas Et eh bien j'ai utilisé ah Ah tiens petite astuce aussi j'ai l'impression que les mutants ne montent pas sur vos structures là comme ça Il avait pas envie de me suivre le bug. Voilà c'est cadeau je vous offre un petit peu des, des astuces ah, Tu viens un petit peu tard Virginia hein. Ah tout va bien merci t'inquiète Du coup je disais comment j'ai fait pour amener les ampoules jusque tout en bas Et eh bien c'est très simple Mes panneaux solaires ils sont là-haut hein, sur ce pan de la maison Avec donc les câbles jaunes vous les regardez bien tout simplement J'ai relié ici directement pour les ampoules qui sont là-haut D'ailleurs, il en manque une là. C'est qui qui m'achourave l'ampoule Qu'est-ce que c'est que cette histoire Hop Ensuite, j'ai tout simplement fait passer les câbles sur le tronçon. Et, qui, et qui ils nous font quoi comme bruit là À l'étage juste en dessous, comme vous pouvez le constater. Sauf que comme vous le voyez, au milieu, il n'y a pas de poutre. Donc tout simplement, j'ai utilisé les euh, murs. Et donc en descendant, tout bêtement, on se retrouve ici. J'ai tout relié comme ça, je ne me prends pas la tête. De même pour les extérieurs ici. Et enfin, en bas, de la même façon, toujours utiliser les poutres qui descendent. Très simple. Et franchement, la nuit, c'est absolument incroyable parce qu'on voit, mais alors super bien, quoi. Euh, Virginia, t'as cru que c'était un endroit pour se poser, là, ou... Virginia J -j Virginia on, on, on peut se poser dans, dans le lit, si on veut, hein, mais là, c'est un peu chiant Merci <rire> C'est ce fricol. Allez pour conclure en beauté cette vidéo les amis On va détruire notre toute première base Parce qu'elle ne me sert absolument à rien Et que j'en ai marre de déforester euh, Toutes ces belles forêts aux alentours Donc on va détruire cette maison là Et comme ça je vais pouvoir récupérer ce bois Wouhou Oh les souvenirs Mais frérot Mais tu sors d'où toi <rire> Oh putain <rire> Virginia, un conseil, éloigne-toi Sors de la maison Ouf. Ah ça marche bien hein. ah. <rire> <rire> Incroyable Vivement qu'ils nous mettent des chariots pour pouvoir euh, déplacer justement euh, le bois Elle ouais, dans un sale état la maison quand même hein euh. Euh. Vous êtes un peu nombreux là quand même, hein? Oh mon dieu. Oh, putain! Ouais, pour être honnête, euh, à ma nouvelle base, je me fais envahir de genre euh, indigènes, euh, grosses brutes, etc. Mais là, il y'a que des mutants ici, là. Il a que des mutants, what the fuck? Ah ouais. oh, bah non, a... Oh purée! Non mais c'est une blague. Ils ont intérêt à mettre à jour leur jeu parce que la vérité, vous voyez, euh, j'ai vu beaucoup de critiques sur Reddit à ce propos-là et à juste titre. Venez pas me faire croire qu'ils ont fait le tour et qu'ils ont décidé de se poser là. La vérité, c'est juste qu'ils ont spawné, ils ont spawné là et le truc, c'est que les développeurs nous avaient promis que ça ne se passerait pas comme ça euh, et que ce serait beaucoup plus réaliste, etc. Donc, c'est vraiment du bullshit. C'est du grand foutage de gueule et j'espère vraiment Qu'ils vont mettre à jour leur système parce que Là ils nous ont vendu du rêve pour rien Bref les copains je vais m'en sortir Vous inquiétez pas comme vous pouvez constater Je suis assez peinard Wesh Voilà Allez des bisous n'oubliez pas le pouce bleu J'espère que cette petite vidéo vous a plu Le like ou le dislike, le commentaire et l'abonnement Pour ne rien louper C'était Mkolo ciao tout le monde